de ne pas avoir la protection sociale ça fait que des fois tu es désespéré souvent tu te fais humilier pour avoir juste quoi à te nourrir ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire humilier pour avoir à manger c'est encore plus pur si tu tombes malade. Beaucoup de jeunes quittent le pays pour aller vivre ailleurs. Parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans la société. Ils se sentent oubliés. Ils se sentent abandonnés. C'est l'État de porter garant pour aider la jeunesse. Sans la jeunesse, pas l'avenir. C'est important d'avoir la protection sociale, cela te permet de parvenir tes petits besoins et de venir en aide des fois à tes amis.